d'être autonome, c'est-à-dire qu'en fait de pouvoir cultiver c'est d'avoir un panel, c'est pas forcément d'être euh, d'être en, en autarcie complète. Notre but c'est d'avoir un jardin tout près, le, on, on essaye d'être autonome en salade, en légumes verts. Et en même temps, on, est, on a une partie des patates, des oignons, des échalotes, euh, les tomates, enfin, les poireaux. Mais bon, si on n'en a pas assez, ce n'est pas un problème. Parce que comme on reçoit beaucoup, euh, je n'ai voilà, pas envie d'en faire un, un, un labeur qui me prendrait trop de temps. Parce que je, je suis harpiste à la base, donc mon métier c'est de la harpe et la musique, donc moi j'ai juste envie que ça soit un très bon euh, violon dingue <rire> Actuellement, il y a du woofing qui se passe et euh, il y a beaucoup de gens qui, qui vont chez d'autres gens qui, qui ont des connaissances et donc en fait, en, en apprentissage, ils apprennent à, à cultiver et je trouve que c'est vraiment le, le meilleur moyen. Et là, en fait, euh, on vous a pas dit mais on est en hameau et donc on a un jardin collectif qu'on a dessiné sous forme de mandala donc ça fait une forme, une forme géométrique, où on a respecté les directions. Et en fait, c'est les femmes surtout qui cultivent. On était aussi apiculteur donc on a eu jusqu'à 17 ruches. J'explique beaucoup comment on fait le compost, à partir de sur qu'on met dans les toilettes sèches, à partir de la paille qu'on va piétiner, mouiller et piétiner pour refaire de, de l'humus. Cette couche d'humus, elle est toute petite sur la terre et en fait, la en la préservant et en lui redonnant de, de, de la vie, et ben en fait on, on préserve la vie de l'humanité. Et nous sommes dans un cycle, c'est-à-dire que je mange par exemple une carotte que j'ai élevée dans la terre, je la mange, mon corps prend ce dont il a besoin, j'expulse ce dont je n'ai ai pas besoin et je vais le transformer de manière à ce que ça refasse de la couche du d'humus et une terre qui va pouvoir accepter de nouvelles graines qui vont devenir des carottes ou des... voilà. J'ai envie de juste de dire le plaisir que j'ai à travailler dans le jardin, euh, le plaisir à refaire du, de l'humus à partir d'un bon compost. C'est quelque chose qui est important pour nous, le potager. C'est quelque chose qui est vital, parce qu'en en fait, on, on arrive à se nourrir avec très peu d'argent. Et euh, donc on, et on a nos les légumes frais qu'on va pouvoir chercher directement dans le potager, c'est-à-dire à moins de 200 mètres, directement. Et, on, et en même temps, en les cultivant, on se rend compte de... Eh ben on est en contact avec la nature, on est en contact avec la terre. Actuellement, une salade, mettons que ce soit 1,20€, mettons on va arrondir à 1€, on mange deux, deux salades par jour. Euh, et on est autonome en salade, donc rien qu'au niveau de la salade, 365 jours multipliés par deux, c'est quand même un, un gros budget. Le jardin, quand on est deux jardiniers, c'est un excellent terrain de dialogue et d'apprentissage de dialogue. <rire> c'est un bonheur pour nous de nous rencontrer, euh, de papoter comme au lavoir dans le temps sans doute. Et de, en fait, il euh, y en a une de nous qui est spécialiste de la, la communication non violente. Donc on, on discute beaucoup. Il y en a une autre qui est passionnée de méditation. donc. On, on vraiment, on parle de choses euh, très chouettes sur le... En, en, en arrachant nos mauvaises herbes et en, en plantant d'autres bonnes herbes. Donc, euh, c'est vraiment un bonheur. Mmh. De plus en plus, j'essaye je, de travailler avec les... les élémentaux de la nature, c'est-à-dire que je suis sur la terre, mais en même temps, je pense qu'il y a... Il y a une vie autour de moi, et cette vie, ben en fait, je, je, c'est presque comme si je lui parlais, elle est, elle est en conscience autour de moi, et donc je pense que je la remercie d'être là, et de pouvoir m'aider à, à transformer une petite graine en, en un légume, ou une petite graine en un arbre, et pour moi c'est un bonheur, voilà. Par exemple, quand on mange une, une boîte de petits pois, on ne se rend pas forcément compte de, de tout le travail qu'il y a derrière une boîte de petits pois. Et là, on peut vraiment prendre conscience de, de ce que c'est que d'avoir 500 grammes de petits pois dans son assiette et, et de savoir comment ça a été fait, voilà. En fait, je me rends compte que quand on vit en ville, on n'est pas en connexion avec la, la terre. Et donc le fait de pouvoir mettre ses mains dans la terre ou de, de pouvoir euh, ne serait-ce que couper des roses ou euh, de cueillir des légumes, en fait, chaque, à chaque moment, on, on est conscient de l'abondance la, de que la terre nous donne. Et c'est une véritable abondance, voilà. On n'arrête pas de nous parler de la crise et euh, donc du manque. Et en fait, moi, j'ai enfin, l'impression que la Terre nous offre en abondance. On a perdu cette, cette conscience de, de l'abondance qui est autour de nous et que la Terre nous offre et que si on voulait partager, et ben en fait, personne ne manquerait.